« Bonjour les enfants. Te souviens-tu de l'histoire d'Étienne Un jeune homme, Saul, gardait les manteaux de ceux qui ont tué Étienne à Jérusalem. C'est un juif qui déteste Jésus. Après la mort d'Étienne, Saul devient de plus en plus méchant et violent. C'est un homme qui a fait des études de juif et il est connu des chefs qui le laissent faire. Saul entre dans les maisons des chrétiens pour les jeter en prison. Il est tellement en colère contre Jésus et les chrétiens qu'il demande aux chefs religieux de lui donner des lettres avec la permission d'aller attraper les chrétiens de Damas, dans le pays d'à côté d'Israël, pour les jeter en prison à Jérusalem. Les chrétiens ont peur de Saul et il y a une grande persécution de l'église de Jérusalem. Mais voilà Saul est presque arrivé à Damas avec d'autres méchants quand une grande lumière l'aveugle et il tombe par terre. Tout le monde s'arrête. Une voix venant du ciel dit à Saul « Saul, Saul, pourquoi t'acharnes-tu à me faire du mal ?»« C'est le Seigneur Jésus !» Saul est mort de peur et le Seigneur lui dit d'entrer à Damas où on lui dira ce qu'il doit faire. Mais Saul est aveugle et ses hommes le prennent par la main pour le faire entrer dans la ville. Pendant trois jours, il refuse de boire et de manger. D'après toi, à quoi doit-il penser D'un coup, Jésus lui a montré qu'il est Dieu et qu'il lui a fait beaucoup de mal, car quand on fait souffrir les chrétiens, c'est Jésus qui souffre le plus. Enfin, il comprend qu'il s'est trompé et que c'est lui le méchant. Je suis sûr qu'il a dû bien le regretter et demander pardon à Dieu. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Va-t-il rester aveugle Dieu va-t-il le tuer pour le punir Mais Jésus a un plan plus merveilleux. Il montre à Saul, dans une sorte de rêve, une vision, qu'un chrétien, Ananias, va venir lui rendre la vue. Puis il envoie Ananias vers Saul, mais Ananias a peur parce qu'il sait pourquoi Saul est venu à Damas pour faire du mal aux chrétiens. Mais Jésus le rassure et lui dit qu'il a tout changé, puisque Saul va devenir un chrétien et son serviteur. C'est un miracle Il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur et d'un coup. Cela s'appelle une conversion. Ananias obéit. Saul n'est plus aveugle, mais le Saint-Esprit entre dans son cœur. Et Saul montre tout de suite qu'il croit au sacrifice de Jésus en se faisant baptiser. Les chrétiens de Damas ont confiance en Dieu et accueillent Saul. Saul part pour l'Arabie, puis revient à Damas. Dieu le pousse à parler de Jésus aux Juifs et il leur dit que Jésus est le fils de Dieu. Les Juifs n'y comprennent plus rien. Comment Cet homme si méchant, Saul, qui est venu pour attraper les chrétiens, comment se fait-il qu'il défende Jésus Est-il devenu chrétien lui aussi Mais Saul ne s'arrête pas, il n'a pas peur. Dieu l'a choisi pour annoncer l'Évangile aux Juifs et aux autres, et même devant des rois. Saul va souffrir beaucoup dans sa vie pour le nom de Jésus, mais ce n'est pas une punition. Lui-même dira plus tard que c'est un cadeau, car en souffrant pour Jésus, il va le connaître de mieux en mieux. Dieu nous purifie par la souffrance, c'est aussi le chemin par où est passé notre Seigneur Jésus, qui est parfait, lui. Au bout de trois ans, à Damas, les Juifs commencent à s'énerver de plus en plus. Ils ne supportent plus Sol et veulent le tuer. Le roi de Damas fait garder les portes de la ville jour et nuit pour pouvoir arrêter Sol. Mais les disciples de Jésus, les chrétiens, cachent Sol dans un panier et le descendent par la muraille de la ville. C'est ainsi que Saul s'enfuit pour Jérusalem. Bien sûr, il veut rester avec les chrétiens de Jérusalem, mais comme il leur avait fait tant de mal, ils ont peur de lui et ne le veulent pas. Peut-être, pense pense-t-il que c'est un piège pour encore les jeter en prison. Heureusement, le chrétien Barnabas va raconter aux apôtres comment Saul s'est converti à Damas et comment il a enseigné ouvertement que Jésus est le Sauveur, le Christ. Alors, ils ont accepté Saul parmi eux. Pendant quinze jours, Saul continue à parler de Jésus et, de nouveau, on veut le tuer. Alors, les frères, les chrétiens, le font partir pour sa ville natale, Tarse. De là, Saul va évangéliser beaucoup d'autres pays. Il va devenir l'apôtre Paul et plus de la moitié du livre des Actes des Apôtres raconte son histoire et comment Dieu l'a utilisée. C'est ainsi que Dieu a arrêté celui qui faisait tant souffrir l'Église et, dans ce temps, elle est en paix et beaucoup de Juifs deviennent des chrétiens. Dieu est vraiment puissant, n'est-ce pas Cette histoire nous montre que Dieu ne sauve pas que des gentils. Jésus a donné sa vie pour sauver tous ceux qui croient en lui, même des très, très méchants. N'oublie jamais qu'il est vraiment le seul à pouvoir changer un cœur pour toujours. C'est Dieu qui nous choisit. Saul, devenu Paul, écrira plus tard que Dieu nous a choisis avant d'avoir créé le monde. Ainsi, si tu crois que Jésus est mort à cause de ton mauvais cœur, et qu'il est revenu à la vie par la puissance de Dieu, tu deviendras un chrétien, un enfant de Dieu comme Saul. Alors, pour toi aussi, Dieu savait qu'il allait te créer sur la terre et t'avait choisi, il y a déjà très longtemps à l'avance. C'est extraordinaire C'est vrai, ce n'est pas facile à comprendre, mais tu sais, Dieu veut qu'on le croit, qu'on lui fasse simplement confiance. Même si on ne peut pas tout expliquer, c'est la foi. Quand Jésus a arrêté seul sur le chemin de Damas, lui non plus n'a pas tout compris. Mais il a compris que Jésus est Dieu, que lui était mauvais et que le sacrifice de Jésus pouvait le sauver pour être pardonné. Alors il a cru et Dieu l'a utilisé tout de suite. Ne cherche donc pas toutes les réponses, crois seulement et tu seras sauvé. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes, tu as donné ta vie pour nous, toi qui es parfait. Tu es mort à ma place, à notre place, pour nous pardonner, pour nous sauver de l'enfer. Seigneur Jésus, merci de tout mon cœur, merci d'avoir sauvé Paul et de l'avoir utilisé. Seigneur, que nos cœurs soient tout entiers.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 Jusqu'au chapitre 9 Ils traînèrent Étienne hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie.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 Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer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 Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces, et je demeurai quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Or j'étais inconnue de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire »